Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 21 de C'est et nous allons parler aujourd'hui de Need for Speed, Most Wanted. Alors euh, il va y avoir beaucoup de cinématiques, vie. je vous préviens tout de suite, il va y avoir beaucoup de, de cinématiques. Dans dans je les laisserai, euh, je dirai des rien des pendant des les des cinématiques parce, parce que du vois coup vois on va on va entamer une carrière et, euh, et donc on va essayer de la commencer. Ça va être un petit peu long mais je vais essayer de vous montrer un maximum. Donc la première cinématique je vous la laisse et on se dit à tout de suite. Et donc nous revoilà pour, pour la suite donc euh, Need for Speed Most Wanted qui est sorti bien avant, euh, bien avant le test que j'ai fait sur Need for Speed the Run. Donc celui-là c'était un des premiers. Euh... Donc il était déjà bien fait, je ne sais plus quelle année exactement, je le marquerai dans la, dans la commentaire de la vidéo. Euh, ça sera marqué. Donc voilà on va on va commencer chargement. Défi face fast... euh, membre de la liste. On a démarré une nouvelle carrière. Euh, et donc voilà. Elle marche bien ta bagnole T'es pas Donne-moi ton permis. Il est dangereux. Attention, il ne reculera devant rien. D'abord j'embarque ta bagnole et ta copine juste après. Tu vas bientôt pleurer. Te déconcentre pas, il en a sous le capot. Alors ne te demande pas s'il prend de l'avance. Attention, division de patrouille, on nous informe qu'au moins un code 6 est poursuivi par la police. Je vais avoir besoin de toutes les détails. Et donc voilà, on vient de nous laisser la main, donc on atterrit en pleine course, on sait pas trop comment, pourquoi. Euh, donc on est contre un mec de la liste euh, noire, c'est ça. Euh, donc apparemment il a l'air assez fort, mais on sait pas trop ce qu'on fait. Donc voilà, bon bah dis, disons qu'on, disons qu'on va, on va continuer, puis on va voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'elle a elle Oula D'accord, alors, d'accord, l'écran vient de se noircir. Bon bah nouvelle cinématique. C'est parti apparemment, je... Ils nous ont pas laissé faire. C'est sûrement pas la bonne rue pour courir, hein C'est... C'est une belle voiture. Compteur, levier, jante. C'est pour la frime, tout ça, ou il y a de quoi m'intéresser Moi, j'aimerais bien jeter un œil sous le capot. <rire> bonne idée. Alors, je vais te dire ce qui va se passer. On va en état voiture, la détausser, et voir si tout ça est bien réglo. Et moi, je suis sûr que non. Appelle la dépanneuse. Je crois bien que c'est fini les courses de rue. Écoute, je vais te dire un truc. Les courses de rue à Rockport, c'est fini. J'ai une bonne petite surprise pour les petits rigolos comme toi, mais c'est pas ici que ça se passe. Maintenant, tu sors de là. Les voitures sont lancées à la poursuite de plusieurs véhicules qui résistent violemment à leur interpellation. Les voitures dans la zone sont réquisitionnées. priées de se préparer à intervenir en renfort. La prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. ça va être à nous de jouer apparemment, la cinématique est partie. Alors, apparemment, donc ils nous ont fait un flashback en arrière par rapport à ce qu'on a vu au début. Et, euh, et on, on vient d'arriver dans la ville, euh, apparemment, on connaît personne. Et donc euh, ce que j'ai compris, il va falloir faire nos preuves. Donc bah là, on fait une petite course. Elle a l'air plutôt simple. Déjà, le mec est déjà loin derrière moi. Alors, je pense que ça, ça va aller pour cette course. Euh, ce qu'on peut remarquer quand même qu'au niveau graphique c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Je pensais pas que euh, le Moss il était aussi bien fait. Donc, euh, donc déjà je suis agréablement surpris. Euh, au niveau de la voiture et des contrôles, bah, j'ai envie de dire euh, ça va.. Franchement euh, franchement ça va. Enfin bon, là je tape tous les photos euh, parce que je sais pas conduire mais.. Euh... Mais non mais je veux dire euh, Regardez euh, on fonce pas dans des murs Toutes les 3 secondes hein. Même le parcours est plutôt bien Je pense qu'il est facile aussi Il doit être adapté Les petits raccourcis tout est, tout est bien fait Vous avez déjà bien pensé à ça Bon voilà on va essayer de gagner cette course tranquillement La Nitro Elle marche bien aussi Oula Ah ça adhère bien à la route quand même Je sais pas si c'est la voiture qui est lourde aussi. Je sais pas, mais il n'y a pas l'air d'avoir de différence entre le trottoir, l'herbe et le goudron. Il n'y avait peut-être pas un penser, je sais pas. Donc là, bon, je vais prendre une sorte de raccourci bizarre. Il même pas le passage. Bon, voilà, on a gagné la première course. Donc ça doit être juste le début, je pense. Donc, voilà. Allez, nouvelle cinématique il me suivait, impossible. Oh. Ferme-la Encore un petit crâneur qui veut prendre une raclée. Et pourquoi tu veux te faire autant de mal Donne-moi plutôt les pièces tout de suite. Crâneur ou pas, cette dagnole est chouette. pas plus rapide ici. <rire> tu n'y connais vraiment rien en bagnole, ma belle. Je parie que ta caisse pourra pas suivre. <rire> je sais très bien de quoi je suis capable. Tu peux parier ce que tu veux, mais je crame tout le monde, moi. Y compris cette poubelle à ressort, là. Alors, on cause monnaie ou pas 5 000. 5 000 si mon pote enrume ce minable. Qu'est-ce que ton pote vient faire là-dedans je cours pas contre ce minable. Et je n'ai aucun ordre à recevoir d'une minette qui n'a pas encore fait ses preuves. Ouais. Et lui, c'est le fameux numéro 15 de la liste noire. Il faut une sacrée réputation avant de pouvoir prétendre courir contre lui. Merci de l'info. Alors, on y va ou quoi Je m'en occupe. Et pourquoi on dirait pas... Ah ouais, tu veux jouer gros, hein, c'est ça D'accord, ça marche. Ouais. Passez-moi la police. On a plusieurs types ici qui veulent se faire une petite course de rue sur les docks. Vous feriez bien d'envoyer les flics tout de suite. Et aussi une ambulance, d'ailleurs. bonne raclée je ne veux plus jamais te revoir dans le coin. et donc c'est reparti pour une deuxième course donc euh, toujours apparemment pour prouver euh, qu'on est le meilleur on va essayer de, de le gagner aussi donc c'est parti euh, pour l'instant ben je pense euh, ouais ça va être un peu, un peu pareil que la première course, elle a pas l'air bien plus difficile, regardez, regardez sur la carte, euh, il, est, il est déjà loin le mec, il est déjà loin. Donc je pense que la difficulté est pas, est pas encore au rendez-vous, bon il y a les flics, est-ce que, est que ça va être dérangeant je sais pas, on va voir. Bon, déjà on en profite de la petite ligne droite pour, pour mettre un je peu de nid trop tranquillou. Ah, euh, bah tiens, c'est dommage par contre. Alors, on est en français et le compteur est en, est en miles par, par euh, heure. Miles à l'heure, au lieu de kilomètres-heure. Euh, donc, euh, ouais, faudrait peut-être que je voie dans les options. Euh, peut le changer parce que, bon, des miles, euh, ça parle pas forcément à tout le monde. Surtout, surtout quand on est en France, ils auraient dû le, ils auraient dû le mettre automatiquement en kilomètres-heure. Franchement, il n'y a pas de voiture en France qui conduise en miles. Voilà. je viens de me taper un mur, un poteau, <rire> bon, j'ai de la chance que, ce, que, que mon adversaire ce soit une grosse merde <rire> Parce que j'ai beau, beau me taper trois murs, je euh... <rire> sais pas, enfin un mur et un poteau et tout, il euh... est toujours derrière J'avais de l'avance, mais putain le mec, ah, j'ai une seconde 23 d'avance, ça devrait le faire Ah si, il y a, a l'accomplissement aussi, donc en haut à droite, il y a l'accomplissement du parcours 90% du parcours bientôt déjà. Voilà, ça devrait le faire tranquillement. Voilà, voilà, et l'arrivée. Est... Et donc voilà, on a encore déglingué un hein, mec. Franchement, si, si on n'est pas les meilleurs avec ça. Allez, c'est reparti. Alors, on a plus peur dans le... En plein jour. Donc nous revoici déjà engagés dans une nouvelle course là. Et, euh, et apparemment on n'est pas que deux, donc euh, on est plusieurs, on est quatre. Donc on va essayer de rester dans la, première rester premier. Euh, vous voyez j'ai vu la, une petite technique. Comme vous êtes, euh, vous êtes à plein de nitro euh, dès le début, ce que vous faites c'est qu'en partant vous mettez un coup de nitro direct, hein, comme ça vous leur passez devant au moins ils vous gênent pas dans tous les virages après bah, c'est une astuce là que je fais de, sur, sur, sur ce genre de jeu quand on, quand on a la nitro euh, voilà. autant mettre un coup parce qu'après sinon on va, on va se taper les unes contre les autres euh, ça va être la merde on va pas avancer euh. Donc, autant, autant que je passe premier directement, Alors, regardez comment ils sont loin enfin, j'espère que ce sera un peu plus difficile après parce que bon franchement euh, qu on, on va. On... Merde quoi. merde Regardez La course elle est déjà Ah non il y, a... y a des tours là, oulala. Oh my god <rire> ah, Je viens de me vautrer correct J'étais en train de me vanter Mais alors là je me suis voté comme une merde Et ils me passent tous devant les enfoirés Ah les enfoirés Donc apparemment c'est un ah, putain. Non bon Alors il y a deux tours On va essayer de les rattraper non, Normalement ça devrait pouvoir le faire Vu comment je les avais, comment je les avais tracés au premier tour on va essayer. <rire> ah je me suis viandé, là. Ah pas mal. Hein. Et n'empêche, euh, je me suis viandé. mais il y avait quand même une alternative euh, par la petite route et tout. Comme quoi, c'est limite, c'était fait exprès pour les mecs qui se viennent. Ah, hop, là, et eux, ils déracinent tous les arbres. Alors essayez de faire ça dans la vraie vie avec une voiture. Je suis pas sûr que la voiture arrive à passer. Hein. Après, je dis ça, je dis rien. Parce que franchement... Euh décapiter décapiter un arbre comme ça avec une bagnole sans que la bagnole euh, la bagnole continue d'avancer correctement Il y a de quoi s'inquiéter donc on continue voilà, on va on va essayer de, de le prendre la balle virage de pas le rater voilà Ouais bon, ouais ça devrait aller bon. si je me foire pas on devrait être premier voilà allez tranquille Ouh, vainqueur Pas mal le style, mais fais bien attention avec ces types-là. À la prochaine. Quoi de neuf, Playboy Ça fait plaisir que tu veuilles te frotter au meilleur. Vraiment, je t'assure, ça faisait un moment que j'avais envie de cette bagnole. Quoi On t'a pas dit hein Tu vas devoir défier un pilote de la liste noire. Et ça, ouais ça. Personne n'est assez bête pour oser ça. Allez, ne me fais pas attendre.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 ne déconcentre pas, il en a sous le capot, alors ne te démonte pas s'il prend de l'avance. Et donc, euh, on va refaire la course de tout à l'heure. Apparemment, hein, ce que j'ai compris, on va on va la commencer vraiment et on va essayer de... Je sais pas si on va la finir. Parce que euh, les deux mecs, là ça fait deux fois quand même, euh, donc on l'entend. Ils nous demandent bien si notre bagnole va bien. Donc euh, sans vouloir euh, connaître le jeu ou rien du tout parce que je sais pas, ça sent le fion. <rire> ça sent méchamment le fion. Pour l'instant je passe devant lui donc ça va. Mais, euh, mais je pense qu'il y, y a une couille euh, quelque part. Hein. Je sais pas si la course on va arriver à la finir. Donc pour l'instant il est derrière mais il nous colle... Euh, il est... Ah regardez comment il nous rattrape, c'est quoi ce bordel on était devant lui comme un, comme un fou là, on roule, on roule, on... Oh, on... était devant lui dès le début. Là on roule comme des tarés, il arrive à nous rattraper. Comment il fait Il shit, c'est pas possible. Ah bah tiens, les flics. Il des flics. Allez. Alors, alors. On va essayer quand même de le rattraper, mais c'est incroyable. Les autres, ils, ils étaient noirs derrière, mais alors lui il reste devant, quoi, incroyable à croire que c'est fait exprès qu'il y a quelque chose, euh... quelque chose de bizarre pas sûr qu'on puisse alors regardez pourquoi il a ralenti là ce coup, pourquoi là qu'est-ce qui pas si t'ai passé vous pouvez très bien le passer sans, sans se voter bon moi je, me... moi je me suis tapé mais Allez, c'est comme si ça arrêté, regardez, hop là alors qu'il roule super bien avant comme si c'était fait exprès qu'il m'attendait quoi. il y, a... y a une couille dans le pâté là Ouais, je suis sûr que cette course elle, elle, est, elle est pas nette du tout Je sais pas pourquoi, regardez, regardez Je suis à fond là, on est, mais mais je suis, suis sûr que je vais pas le dépasser en les mettre en place un verrouillage dans les Bizarre le au de... Donc voilà, on continue, on continue hein. On va voir ce qui se... Ah, on est en train de revenir là où on, est... Là où on, est... on a atterri tout à l'heure C'est l'embranchement qu'on a... Qu a commencé tout à l'heure au début de la vidéo. Alors, on va voir si on arrive à aller plus loin que tout à l'heure. Hey, ouais, écou voilà, sur écoute, voilà, écoute des ce qu'elle dit. Il, faut que tu finisses vite. il y a un truc qui cloche sur ma bagnole, j'ai laissé, laissé de l'huile sur le départ. Oh là là, on va croiser les doigts. La voiture n'avance plus, ok, d'accord, voilà. Voilà, regardez, je ne peux plus avancer. Cinématique, et voilà. Je savais que tu n'étais pas fait pour la Liste Noire. Et fric, il est où alors Qu'est-ce qui s'est passé Il se passe que c'est une grande gueule et rien d'autre. Elle est à moi maintenant. Et je vais la faire hurler, tu vas voir. Ouais, à fond et en force. Hé, hey, Mia Viens voir, ma belle. Le camp des vainqueurs, c'est par ici. <rire> Les flics Les flics Les flics Eh hey mec, la bus c'est là-bas Et tu étais soi-disant le plus coriace. Mais je te tiens maintenant.